assumer un style au sein du 7e art est devenu chose compliquée aujourd'hui. Mais il fut un temps où de nombreux cinéastes cherchaient à faire de ces expériences quelque chose d'immersif et de viscéral pour le spectateur. Lorsque Friedkin a choisi d'aborder le genre du film d'horreur, il a choisi de l'investir de manière totale, pour ensuite le révolutionner au fil de son développement. Lorsque Peckinpah a investi celui du western avec l'art de sauvage, il prend les codes à l'inverse pour nous mettre du côté du mal et nous investir dans une échappée folle et violente. C'est ainsi que beaucoup de chefs dœuvre du cinéma moderne se sont construits en cherchant non seulement à investir un genre de manière cathartique, mais également en cherchant à pousser le vice de la passion pour celui-ci jusqu'à un point de non-retour, où l'on se doit absolument de le bouleverser et non plus simplement de l'épouser. C'est ainsi qu'en 1972, un auteur allait totalement s'accaparer tout un genre de l'histoire du cinéma pour en faire non seulement un classique, mais avant tout un chef dœuvre de l'histoire du 7e art. En 1972, Francis Ford Coppola choisissait de porter à l'écran le roman de l'italien Mario Puzzo pour offrir au cinéma le parrain, connu de tous, même de ceux ne l'ayant jamais vu. Au-delà d'être une grande fresque sur le monde de la mafia italienne des années 50, le parrain, c'était un pari fou de la part de Coppola et Puzzo en 1972. Coppola, ayant avant livré quelques films, et choisissant d'adapter un roman risqué pour le studio, pour une œuvre violente. Violente, oui mais d'une puissance cinématographique rare qui marquera des générations de cinéastes, ainsi que la pop culture en général, allant jusqu'à influencer directement des jeux vidéo comme Mafia ou des artistes de la scène musicale et littéraire. Un classique qui était voué le devenir rien que par sa production et son histoire, mais surtout par le biais de son réalisateur et de ses acteurs. En choisissant d'ancrer son récit en pleine après-guerre, Coppola donne un sens politique à son histoire en plus de renforcer l'aspect romanesque de celui-ci. La politique du pays souhaitait éradiquer un mal rongeant la nation américaine, celui de la corruption touchant les plus grandes instances, et rien que le choix de Coppola de s'ancrer du côté du mal rongeant la nation, démontre bien que finalement la justice n'était pas le côté le plus juste de ce pays à cette époque. Il démontre rien qu'avec cela que ces hommes, ces mafieux, sont finalement les êtres les plus humains de ce pays, et par là même nous emportent dans un torrent d'émotions cinématographiques aidé par la puissance évocatrice des images qu'il nous balance, allant de l'impact des actions de ses héros jusqu'à un regard terriblement proche du divin sur la mort des différents protagonistes. Un geste sociétal au service d'un geste cinématographique fort pour nous parler d'un monde où l'humanité vient peut-être de ceux qui la questionnent, plutôt que de ceux qui la défendent. Si le film a aussi bien traversé l'histoire du cinéma, c'est également par le biais de ses acteurs, mais plus encore, des personnages qu'ils interprètent. La vie de Don Corleone et de son fils Michael, accompagnée de ses fils et de leur avocat, tous ces personnages forment un ensemble dramatique et épique qui nous permet de nous accrocher aux aventures de ces hommes, chacun à leur manière, représentant un idéal de l'américain pensé par le rêve de cette nation, finalement triste et vain. Le rêve de ces hommes, atteint par le biais d'un père vu comme un saint ou même un pape, perd alors une symbolique de but et devient plutôt une symbolique de l'ordre du questionnement idéologique. Ces héros incarnant une image d'une nation promettant l'idéal mais donnant finalement une image de celui-ci impossible à toucher et encore moins à garder sans se scélère les mains. Ces hommes respectant un code d'honneur familial amenant le spectateur à les apprécier plutôt qu'à les détester. Impossible d'aborder le film sans... Sans aborder la bande originale composée par Coppola et Nino Rota. Un chef dœuvre est souvent évocateur par le biais de son thème musical, mais ici, Nino Rota et Francis Ford Coppola ont littéralement composé une bande originale aussi mythique que le film puisque l'on retient l'ensemble des thèmes du long métrage et chacun d'entre eux évoque un personnage ou une scène pour chacun des spectateurs. Les quelques notes d'introduction du long métrage fascinent et posent le ton du film. Le thème romantique envoûte et fait la grande force du deuxième acte romanesque de cette œuvre. et les balades siciliennes ainsi que les thèmes rappelant l'iconisation du rêve américain symbolisent toute la portée de cette œuvre musicale et lyrique. Nino Rota c'est un énorme morceau du parrain, et si l'on considère aujourd'hui que le film est un classique, c'est en grande partie grâce à sa composition. Deux acteurs devenus aussi légendaires que les personnages qu'ils interprètent. L'un par le biais d'une interprétation presque outrancière et caricaturale, et l'autre par une intimité presque perturbante. Marlon Brando est le parrain. Il est le centre de cette œuvre, même s'il n'en est pas le personnage principal, il en est toute la symbolique. Et non pas uniquement par le biais du protagoniste, mais également par le jeu qu'il nous offre, proche de l'outrance, mais souvent d'une véracité absolument subjugante de grandeur dramatique. Al Pacino est le véritable protagoniste de l'œuvre, s'imposant ici comme le maillon essentiel de l'immersion du spectateur, par le biais d'un jeu divin, alignant une timidité impériale et une prestance charismatique, se posant comme un acteur d'une tendresse presque triste, tant son parcours le poussera à devenir tout ce qu'il refusait d'être en rentrant avec nous dans ce monde. Marlon Brando et Al Pacino ont interprété deux personnages diamétralement opposés. Mais par le biais de ces interprétations, ont également su cristalliser l'esprit du parrain. C'est le temps qui a fait la grandeur du film de Francis Ford Coppola. Comme si finalement, l'époque avait essayé d'avoir raison de ce film, mais que le temps lui en avait décidé autrement. L'avènement d'internet a consacré le film, et en a fait un des mieux notés de l'histoire du web, ainsi qu'un des plus téléchargés rien que par son nom. De l'identité évocatrice d'un film de mafieux, il reste aujourd'hui un héritage, celui d'un long métrage qui a été capable, malgré le style et le geste ancré dans son époque, de traverser les âges pour devenir un moment de légende à la fois fascinant et terriblement charismatique. Le parrain est un morceau d'histoire sur lequel le temps n'a aucun pouvoir. Et ce n'est pas son héritage culturel aujourd'hui qui nous dira le contraire.